Alors bah, bon anniversaire Jean-Jacques, je ne serais malheureusement pas là pour partager ce moment avec tout le monde, puisque je ne serais pas en France à ce moment-là. Mais je trouve que c'est chouette de prendre le risque de s'offrir l'Olympia pour son anniversaire. Enfin je trouve ça assez couillu et, et j'aime bien l'idée de se dire euh, je veux marquer le coup. Voilà. Donc euh, je trouve que c'est chouette et franchement bravo. Et puis ne change rien. Surtout ne change rien.